Tu connais pas rythme paradise? Eh bah ben je te plains parce que ta vie doit être carrément triste. Rhythm Paradise est une série de party games dont les différents opus sont disponibles sur des consoles de chez Nintendo. Des épisodes de cette licence sont sortis sur Game Boy Advance, sur DS, sur Wii et sur 3DS. Un party game, c'est un jeu composé d'une multitude de mini-jeux. L'exemple le plus parlant de ce type de jeu étant, bien évidemment, la série des Mario Party. La particularité des mini-jeux des Rhythm Paradise, c'est qu'ils demandent aux joueurs d'effectuer des actions au rythme de la musique. L'objectif étant de garder le tempo à tout prix. Rhythm Paradise, c'est un peu comme si WarioWare avait fait un enfant avec Guitar Hero. Tu connais pas WarioWare Ah, je sais pas quoi te dire, cultive-toi Prends un livre, jette le par la fenêtre et va y jouer Je parle des WarioWare parce que ce sont aussi des party games, Mais surtout parce qu'au niveau de l'ambiance et des graphismes Ils présentent beaucoup de similitudes avec Rhythm Paradise Notamment ces petites touches déjantées caractéristiques qui leur donnent toute leur saveur. Parce que bon, Rhythm Paradise c'est un peu la seule licence Où tu devras faire chanter des statues de l'île de Pâques sur une musique électro Toutes ces petites ressemblances avec l'univers de WarioWare Prennent tout leur sens quand on sait que ces deux licences ont toutes deux été développées En partie par le premier groupe de Nintendo SPD On retrouve donc pas mal de noms en commun dans la générique respective de ces jeux, notamment Ko Takeuchi qui a planché sur les designs des personnages des deux séries. Et si tu te posais la question, y'a vraiment des enculés qui lisent les crédits à la fin des jeux Eh bien oui, il existe ce genre de connard et j'en suis la preuve. D'ailleurs, tant qu'on est sur les génériques des Rhythm Paradise, les musiques, qui sont donc très importantes, ont été en grande partie composées par Tsunku et sont vraiment super cool. Mitsuo Terada, alias Tsunku, est un compositeur, producteur et chanteur qui est, notamment, à l'origine du Hello Project. Le Hello Project, en résumé, c'est un groupement de plein de chanteuses de J-pop qui est assez connu chez nos amis Nippons. Bon, après la J pop par définition c'est japonais donc faut aimer les trucs un peu chelous <musique> Les Rhythm Paradise ont connu un énorme succès au Japon où le second volet sur DS s'est écoulé à 1 500 000 exemplaires. La série Rhythm Paradise se compose de 4 jeux. Le premier opus, Rhythm Tengoku, est sorti en 2006 sur Game Boy Advance. Il s'agit d'une exclusivité japonaise. Et c'est relativement triste quand on voit que l'import le moins cher de Rhythm Tengoku sur Amazon coûte 150 euros. Après, il est disponible gratuitement sur Rump Station, alors tu n'as aucune excuse pour ne pas l'essayer. Ensuite, on a les 3 épisodes suivants qui, eux, existent en version occidentale. A savoir, Rhythm Paradise sorti en 2009 sur DS... Beat de Beat Rhythm Paradise sorti en 2012 sur Wii et enfin Rhythm Paradise Mega sorti en 2016 sur 3DS. Par contre, si tu veux te lancer dans une recherche Google, ces titres sont exclusifs au continent européen. Les trois premiers jeux Rhythm Paradise ne présentent pas d'histoire. Par contre, le quatrième opus Rhythm Paradise Mega présente une petite histoire volontairement naïve. Dans cet épisode, il faut aider Tibi, un habitant du paradis, à revenir au paradis duquel il est tombé en réussissant des mini-jeux. Au niveau du gameplay, les Rhythm Paradise reprennent toujours le même schéma de progression. Cette progression s'effectue par série depuis un menu principal sur lequel on choisit le mini-jeu auquel on veut jouer. Quand on lance un Rhythm Paradise pour la première fois, il n'y a qu'un seul mini-jeu disponible. En finissant un mini-jeu sans faire trop d'erreurs, on débloque un nouveau mini-jeu. Une fois que 4 de ces mini-jeux ont été finis, on débloque un remit qui est une sorte de boss mélangeant des parties des mini-jeux précédents. Une fois ce remix terminé, une nouvelle série de 4 mini-jeux à réussir s'entame. Le quatrième opus sur 3DS modifie légèrement ce schéma de progression. Comme ça je te préviens et si t'achètes l'épisode sur 3DS tu viendras pas me voir en me disant que c'est pas ça le schéma de progression. Les mini-jeux des Rhythm Paradise se servent principalement des fonctionnalités des consoles sur lesquelles ils sont développés. L'aspect tactile de la DS ou encore la Wii Mat de la Wii. Rhythm Paradise sur Nintendo DS, par exemple, se joue comme un Dr Kawashima en tenant la console à la manière d'un livre. Il faut alors effectuer des actions en rythme sur l'écran tactile. Par exemple, dans ce mini-jeu, il faut reproduire à l'identique le rythme d'apparition des vaisseaux. C'est un peu le même principe qu'avec ce jouet aux lumières colorées qu'on a tous eu étant enfant, le Simon. Là où c'est un peu plus complexe, c'est que le jeu atteint une très bonne précision de la part du joueur. D'ailleurs, ce mini-jeu a été réutilisé dans tous les rythmes Paradise. En fait, dans les rythmes Paradise, on retrouve les mini-jeux qui ont marqué les esprits dans les précédents opus. Et à cette liste de mini-jeux sont rajoutés de nouveaux mini-jeux. Le meilleur exemple de mini-jeu qui a marqué les esprits, c'est le mini-jeu de la chorale, où on incarne un petit choriste et où il faut chanter de manière logique par rapport aux deux autres choristes à côté. Malgré leur graphisme enfantin et le concept de base assez simple, les rythmes Paradise révèle être assez complexe. Surtout si le but du joueur est de compléter le jeu à 100%. La difficulté de ce jeu étant inversement proportionnelle à la galère rythmique des gens qui y jouent. D'ailleurs, plus les opus sont récents, et plus ils sont simples. Du coup, si tu aimes les challenges, go télécharger Rim Tangoku sur RamStation. Par contre, si tu as un bon gros casual, je te conseille plus de chercher une version d'occasion de l'épisode sur 3DS. Pour compléter ces jeux à 100%, il faut effectuer des perfects sur tous les niveaux. C'est-à-dire refaire en boucle ces mini-jeux jusqu'à les réussir sans faire la moindre erreur. À vrai dire, dans cette quête du 100%, les rythmes Paradise ont un petit côté and retry, parce que Très rapidement, ça devient nécessaire de connaître les mini-jeux par cœur pour les réussir sans faire la moindre gaffe. Au final, les rythmes Paradise sont des jeux qu'il faut vraiment tester dans sa vie. Et je te conseille d'aller faire un tour dans le cache-converteur le plus proche de chez toi pour voir s'il ne dispose pas d'une de ses reliques. <musique>